Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 121 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui au jeu PC saut so, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, <rire> au passage, je le dis direct. Euh, donc ça existe, le jeu de saut so. on, va, on va voir comment on y joue, et euh, qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire dans un jeu. Voilà, dans un jeu sur ça. Alors, saut so, appuyez donc sur Start pour commencer. On appuie sur Start ou on quitte on la petite marionnette qui rigole. On va faire une nouvelle partie. Que je crase l'ancienne que j'avais commencé. On se met en normal ou en dingue. Bon, on va rester en normal, c'est déjà bien. Alors. <s 'étonne> <més> You abuse every resource available to you, tearing apart lives in your quest to find the truth. You have lost your family, your badge, even the life of your partner, Detective Singh. You have lost your health, whittled away by the bullet wound in your chest. But you have not given up, have you? Now we will see if you can overcome your obsession. No doubt you remember the device attached to your jaw. It is evidence left over from your investigation. Here's what happens if you lose. Free yourself from the device and pursue me. Or sit there and let it tear you apart. The choice is yours. Donc ça commence. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se libérer. Alors je tourne et normalement il faut appuyer.. En même temps qu'on tourne. Il faut appuyer, tac, tac, tac, tac. Voilà, 3. Ah, il faut que j'appuie sur les chiffres quand ils apparaissent. En tournant ma souris. Voilà, 4, il y a un 4. Voilà. Et on le quitte. Alors, euh, ce passage-là, j'y ai passé... Un quart d'heure. On va dire un quart d'heure euh, en commençant à y jouer. C'est pour ça que j'avais déjà commencé. Heureusement, parce que je l'aurais fait dans la vidéo. Euh, J'aurais pu... Euh, J'aurais pu péter un plomb. Ce passage-là, il faut vraiment le savoir hein, qu'il faut appuyer sur le chiffre. C'est pas évident. Alors là, on va continuer... Euh, donc, on peut sortir par là, mais il y, a un, il y a un verrou avec un code normalement. Hop! Donc, le code il faut le trouver. Donc, comme c'est pas magique, on pourrait y passer un, un sacré moment avant de le trouver. On va voir que le code il est ici. Alors, attendez. Regardez, il y a un grand miroir et c'est fait exprès que, ce, que sur les portes il y ait du sang. Donc, on va fermer les portes. lac donc voilà j'ai déjà fait toute cette peillesse en fait quand j'ai quand j'ai joué la première fois. Euh, alors regardez marqué 4, 3, 1 Voilà, 4, 431. Normalement ça devrait être bon. Alors 430 merde 30 et 1 ah non ça marche pas, c'est peut-être 37 alors. Voilà. 437 c'est bon, la porte est ouverte, on peut continuer. à retrouver l'indice suivant. Donc on a une, une, une, des petits objectifs à suivre. Alors qu'est-ce qu'il se passe C'est une télé, il y a quoi dedans Je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris ce que, ce que ça représentait. What did you do? Escaping this room will require teamwork. Activating the panel will open both doors. Detective Dapp, you must first find the object in the toilet to unlock the panel. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Now, Detective, dig through others' discarded trash as you forced others to dig through yours. If either Bon, faut se dépêcher, faut aller fouiller dans le shot. Hop, vous êtes piégé, chercher le fusible dans les machins. Donc il faut que j'aille fouiller dedans, ça doit faire mal normalement. Alors faut que je me dépêche, voilà, hop là, j'ai chopé, c'est bon. allez -y. allez. Les seringues, c'est pas top, voilà. Alors on va aller mettre le fusible dans le machin pour vite arrêter. Oui voilà, hein, hein, l'électricité. Tiop. Voilà, le temps s'est arrêté. Oh, Hop, c'est à nous de sortir maintenant. De toute façon le temps il s'est arrêté donc on a le temps. On appuie sur le bouton qui nous ouvre la porte. C'est okay, du verre par terre hein, Vous êtes pieds nus, certains éléments de l'environnement peuvent être bah, coupants bah, J'ai pas tellement chaud, il faut bien que je marche sur le verre pour passer Voilà, ça m'a enlevé un peu de ma vie, vous voyez ce qui est en rouge là Point de sauvegarde Que la lumière soit 4 pour allumer votre source de lumière Ah j'ai un briquet, d'accord Super, alors là on voit plus rien du tout, oh merde il y a des petits lags graphiques dans le noir, ça, ça doit demander de la ressource, c'est bizarre. Oula, le truc il tombe. Ça peut glauque ainsi hein. Si j'étais pas en train de parler, je serais sûrement en train de flipper. <rire> ça fait un peu. Euh... Il y a Des mecs qui sont en train de se, se tuer là-bas. Ok on voit plus rien. Comme par hasard. Il y a une télé là. Ah merde, la porte est fermée. Lion, ils vont de la graine à la graine, expectant que le monde leur donne tout. Je leur montre la possibilité de la mort et les sacrifices qu'ils doivent faire pour rester vivants. Nous allons voir quelles sacrifices que vous faites quand le temps arrive. Je tiens à préciser, donc, le, les dialogues sont en anglais, mais, euh, mais ça ne gêne pas dans la compréhension. C'est en fait. donc, euh, donc, pour ça que ça n'existe pas. Donc, les écrits sont en français, mais le dialogue en français n'a pas été fait. Je suis désolé. Hein. Alors, alors on continue. Alors, on est arrivé en haut. <rire> Petite frayeur avec l'autre là qui, qui était derrière la grille. Euh, hop, lire. La construction. Ah c'est un, un long truc de fou, j'ai pas envie de le lire. Cordialement, docteur. Voilà. Ouais, alors ça doit, ça doit correspondre avec l'histoire, pourquoi on est là. Ouvrir. Qu'est-ce qu'on a maintenant ici Ouais, quelqu'un. Il y a des gens en bas. Hop. Il va y avoir quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on a Point de sauvegarde. Allez, de vous m'entendez Alors ramasse. Elle est la première victime de son obsession. Il ne devrait pas être capable mais elle est drogée. Tapp sait comment le jeu fonctionne. Et qu'est-ce qui va se passer si elle n'utilise pas le temps Laissez le clé à elle-même. Et on va si le détective peut protéger ses witnesses. Donc c'était une autre victime. Là on a une seringue de santé sur le mec. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a ici What are you doing? Sorry buddy, this is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick though if I was you. Just give me the key. Alors, qu'est-ce que je dois faire là Je dois prendre ça. Oh merde. Oh non, j'ai fermé le la petite fenêtre. Ah, oh, je sais pas comment faire. Comment je fais pour me battre Oh merde. Euh. Oh là là, parce que là du coup je sais pas comment taper. Y'a rien qui marche euh, Aucun Aucun clic fonctionne, merde Les touches non plus. Euh, le mec il est pas encore arrivé mais on, on voit pas trop. On va, on va espérer. Putain je sais pas comment faire pour taper avec. Non, c'est ring de santé, c'est pas ça. Hein. Oh merde, il est sorti il me met des beignes et je peux pas le taper. Je sais pas comment le taper, comment je fais. Ah, il me fait mal en plus. J'appuie sur toutes les touches. Je suis en train d'appuyer sur toutes les touches. Pourquoi ils me le disent pas dans un petit message qui affiche au milieu là Je sais pas, ça serait plus simple. Je suis en train de me faire désinguer et je sais pas comment faire. On va recommencer. On va revenir au point où on était tout à l'heure. Alors, donc on va se retaper la, la petite cinématique là, ça va être super chiant. Allez, ramasser. Bon, je suis pas obligé de la ramasser, vous me direz. Bon, ça on l'a déjà lu, hein. on peut pas le passer, j'ai pas le besoin, je peux pas zapper ça. J'aurais pu ne pas ramasser la cassette, mais bon. donc qu'à faire, on, on le fait. Voilà. La porte s'ouvre là-bas. On a toujours le mec à côté de nous, mais bon, c'est bon, on s'en fout. Alors, cette fois-ci, je vais faire bien attention de... de lire le message qui qu va y avoir marqué pour savoir comment je fais pour me battre. Ce qui sera d'une aide précieuse, si je veux réussir ce niveau. <rire> Sinon, je me fais tuer. Tant que je ne le tue pas. Ça marche pas. Alors, attention. Le message. Alors, maintenant en position de combat appuyez sur 1 pour une attaque laser 3 pour une attaque puissante bloqué avec 2 ok lâcher en appuyant sur 5 bon voilà bah, j'ai compris il fallait appuyer sur shift et après on a, en même temps on appuie sur les sur les, sur les chiffres j'ai bien compris donc là j'essaye ah bah là ça marche voilà bon, par contre c'est pas encore gagné j'ai de la peine à le taper alors le contrôle est à chier hein. oh, un con. Comment je fais Non mais à chaque fois que j'essaie de le taper, il me tape avant. Et ma vie qui descend. J'ai pas envie de mourir. Allez, crève. Tapolo Tape. Voilà. Il est mort. My game le mec il vient de se faire déglinguer alors nous on va peut-être pouvoir sortir alors bah oui il a la clé voilà parce que sinon ça, ça va être compliqué de déverrouiller la porte, voilà on ouvre alors qu'est-ce qu'on a il fait encore un peu noir point de sauvegarde porte piégée, Le tueur peut à l'appuyer les portes appuyez brièvement sur la touche appropriée lorsque la poulie descend, si vous appuyez sur la mauvaise touche on fait d'éclater la tête comme on vient de voir 1, attention, 1 Voilà Faut que j'appuie sur la touche sinon en fait euh, je dois me faire éclater euh, la tête Alors on avance Hop Santé instantanée Certains objets santé sont utilisés instantanément lorsque toutes les... Ah ouais, c'est pratique ça tient. j'ai régénéré toute ma vie en, en une seconde quoi Mais vite de de crever Enfin ah non pas toute ma vie N'importe quoi en plus. Regardez ma vie, elle est même pas remontée à en entière. Alors qu'est-ce qu'il y a ici Il y a rien. Et là on a. crochetage des serrures. Certaines pentes verrues peut-être crocheter. Il me faut un petit pic. Un petit pic là, comme ils m'ont montré sur l'image. J'ai dû rater un truc par terre ou dans une pièce quelque part. De toute façon il n'y a pas 50 pièces là. Euh, fermé. Donc la clé pour sortir elle est elle est dans moi Elle est dans mon corps Un clou euh, ouais Bah le clou ça va peut-être ce qui doit nous servir pour pousser la porte Faudrait vraiment être con Pour aller se, se couper le, le poumon Alors qu'est-ce que c'est que ça Sélectionner un grenage, tourner euh, ouais Je sélectionne un grenage, je tourne D'accord Je vais tourner un peu au pif C'est bon ça s'ouvre, bon bah tant mieux Alors qu'est-ce qu'on a maintenant Ah bah là ça se ferme. Génial. Sauver la femme dans la salle d'opération. Trouver une clé pour ouvrir la porte du couloir principal. La salle d'opération. C'est pas ça. C'est quoi ça Cassette audio. Pas joué inspecteur. Certains veulent être testés. D'autres conçoivent même. Alors, verrouiller. Hop, j'ai vu un message. Que c'était examiné. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Mais tant pis, on s'en fout un peu. <rire> je sais pas quelle était l'utilité de ce, ce petit flash là qu'on a eu. Il ah, y a un shot cassé là. D'ailleurs, il coule le flot. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la porte là Toujours fouiller tout en général. Hein. Tout, tout n'est pas là par hasard. Ben, J'imagine. En même temps, vu, si vous connaissez ça, vous savez il <rire> n'y a, a pas vraiment de hasard dans ce qu'on fait. Ouvrir. 3. Donc il y avait encore un système pour m'éclater la tête. Regardez. Attendez, on va je vous montrer. Regardez. Avec l'arme, le fusil, le contrepoids qui, qui, qui balance. La clé de la survie est à l'intérieur. Hop. Mur fragile, certains murs euh, fragiles. Euh, Est-ce que je peux taper dedans Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut. Voilà, on se faufile. Youp, se faufiler. Alors je suis dedans. Qu'est-ce que c'est que cette, cette armoire-là Porte scellée. Rechercher fusible. Euh, ouais, sauf qu'il n'y a pas de truc électrique ici. Est-ce qu'il y, est qu y avait un truc électrique de l'autre côté J'ai pas fait attention. Ah oui, voilà. Il est à gauche. Hop là. Installer le fusible. Donc voilà, la porte est ouverte. Point de sauvegarde toujours. Ça se passe bien, ça sauvegarde tout seul euh, assez souvent. Ah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici il va falloir qu'on fouille les corps pour trouver un euh, trouver la clé. Fouiller, étiquette d'identification. Tom Robinson. Euh, étiquette. Ah ouais. Alors le truc c'est qu'il va pas falloir se tromper... Jim... au um, oh bon... Euh, euh, <rire> Marvin Johnson... Alors je choisis lequel... Etiquette euh, et d'identification... Ouais... Ramasser un deuxième scalpel... Bon bah on va prendre celui-là. Hein. Ah bah oui, il y a une clé dedans. Oui, allez, hop. Ah bah j'ai eu beaucoup de chance. Je devrais jouer au loto. Non, non, Not again. J'ai passé your test already. Et oui, tu n'as pas d'apprendre ta leçon. Je suis désolé, ok, je ne l'ai pas pu m'aider. Bien sûr You chose to let your addiction consume you again, together. Voilà, donc ça c'est fait. La porte s'ouvre toute seule, donc c'est qu'il y a bien quelqu'un qui me surveille, j'imagine bien. Euh, là, il y a encore une machine comme tout à l'heure, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Verrouiller des portes, vous pouvez verrouiller certaines portes en appuyant sur 3. Cela empêchera la plupart des ennemis de les ouvrir. Accepter. la plupart des ennemis Bien dit. Pour Ouvrir. Hop. Fermer. Hop. Euh, je peux pas la verrouiller par contre de, de l'intérieur, c'est dommage. Il nous donne ce conseil mais on peut pas le faire tout de suite. Un peu con. Alors là j'ai une clé qui va me permettre d'ouvrir. Ici. Voilà. Déverrouiller. Hop là. Alors il y a un mec là-bas en face. <rire> Il a eu une petite envie de se suicider. Certains endroits dans l'année sont plus dangereux que d'autres utilisés pour franchir les dangers, pour garder l'équilibre. Ouais, donc on va y aller avec... comme ça. Hop. Hop. Ah bah... Oh merde Et j'ai même... même pas eu le temps d'avancer là. Je suis tombé direct. Vous êtes mort. Un hein, réessayé. <rire> Il n'y avait pas d'autre solution de toute façon. C'est pas le genre. Euh, voilà donc on est dans la petite pièce Voilà ça Heureusement que ça sauvegarde assez, assez souvent donc voilà toujours le message Oui je peux je peux verrouiller les portes Voilà Hop là On la ferme Ah merde On la ferme quand je suis dehors s'il vous plaît Ouais On laisse tomber c'est pas grave on déverrouille, là. Hop, hop. De toute façon, on ne pouvait pas la verrouiller, l'autre, là-bas. Il y a toujours le mec qui va toujours se suicider. Il est trop fort. Voilà. Alors, on va essayer de passer sans mourir, cette fois-ci. Ce serait un bon un <rire> bon départ. Alors, comment faut faire un Ah, mais d'accord. Attendez. Donc, il faut tenir équilibre avec la souris, mais il faut aussi avancer avec la souris ah il faut, d'accord. Attendez, garder l'équilibre. Ouais. J'essaye de m'habituer, avant, avant de foncer, j'essaye de m'habituer au truc. Voilà. Alors il faut que j'avance la souris pour faire avancer le mec. Je vais tout doucement. J'ai trop peur de tomber. Il y a des pics de partout. Voilà. Voilà. Et voilà. On est sorti du sac. Oula, il y a été télé, télé là. Pouvez-vous la sauver, inspecteur tap. Alors déverrouiller, je peux pas. Il me faut une clé. Euh, là il doit y avoir. La liberté n'est qu'une illusion. Super. Euh, bon bah il reste qu'une seule porte. On va y aller. Hop, ouvrir. Euh, là, on peut pas... On va fermer la porte. Yop. On peut pas la verrouiller non plus, donc leur conseil, ils sert un peu à rien pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça Franchement. Santé instantanée. On a gagné un petit peu de vie, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on a ici Je sais pas, on ferme les portes, on sait jamais. Ah, celle-là on peut la verrouiller par contre. Voilà. Ce qui est peut-être un peu plus sûr. Ouais. Alors, recherchez. Il y a un clou. Alors, faut déverrouiller. Il faut activer les 4 quatre, les quatre trucs en même temps, j'imagine. Regardez, ça tourne. Attention, je vais essayer le vert. Hop. Ah non, ça a coincé devant. Le rouge. Le bleu. Et le... Oh merde ah oui mais il y a un gros problème avec, euh, avec ça Sur PC on peut pas Enfin sur la plupart des PC on peut, on peut pas appuyer sur 4 touches Elles sont pas prises en compte toutes les 4 Regardez J'appuie sur, sur les 3 J'appuie sur le bleu Et dès que j'appuie sur le jaune Hop ça libère le vert Parce qu'il euh, il capte plus la quatrième. il ah, y a moyen de devenir fou Il hein. n'y a, a pas de solution à ça en plus Comment voulez-vous que j'ouvre Il faudrait une manette. Peut-être, ma je crois que les manettes, on peut... Euh... Avec, une, euh, avec une manette de jeu. Mais là, là à chaque fois que j'essaye je... ah ouais, d'appuyer sur, euh, sur le quatrième, bah, ça libère le premier. Et donc, du coup, je ne peux, peux pas bloquer les quatre en même temps. Ah ouais, là, c'est chaud, quand même. C'est chaud de laisser un truc aussi énorme. Alors, je sais pas si celui si qui a développé, il peut. Moi, je sais pas si vous, vous pouvez sur vos PC. Moi sur, euh, j'ai un alienware, un petit alienware, et je peux pas appuyer sur quatre touches, alors en même temps, il euh, y en a forcément une qui va pas marcher. Quoi. Oh c'est bizarre quand même. Bon bah c'est pas grave, on va continuer. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ça Ah bah non, il me, faut... <rire> il me faut le truc là, il me faut un item. Euh, ouvrir, merde. Oh, bah putain. Ah non mais c'est la porte, d'accord. Porte ouvrir, fermer. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici on a Rien trouvé. Donc, très utile cette pièce. Ah, il y a une autre porte dedans, on ouvre. Une porte qui nous emmène sur une autre porte. Point de sauvegarde. Comme quoi on avance. Où est-ce que je suis Oui, alors euh, bon bah... Cinématique qui n'est servi à rien. Alors, encore un truc pour passer Hop, hop, hop. Maintenant, je suis un pro, j'arrive à passer à l'aise, tranquille. Alors, c'est un peu c'est un peu un labyrinthe là-dedans. Attention de. Faut pas que ça me tire dessus quand même. Ramasser. La santé. Le travail, c'est la santé. Hum. Mmh, ouais, des chiottes. Ici, y'a rien. C'est un joli cul de sec. Avec rien à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici Hop. Hop, on descend. Youp. Et hop. Où est-ce qu'on est, qu on est Point de sauvegarde. Ouh, la télé qui s'allume. La spectateur sera bientôt là pour vous libérer. Il est plus rapide que je ne le pensais. Est-ce que c'est lui qu'on devait libérer là Non. <rire> il y a une victime quelque part Non. Ah, il y a des bombes qui sont prêtes à faire boum. On va ramasser la cassette. Tout est dans... Ah. vas dans la pièce. Il faut regarder les... toutes les choses. Bon, on va ouvrir ça, tiens. Oh merde, oh merde, il y a le compteur, 10 secondes avant que ça pète, 9 on va vite se barrer, est-ce qu'on peut se barrer s'il vous plaît, je vais aller là, là, avant que ça explose, voilà, ça vient de faire boum, voilà, donc euh, nous allons nous arrêter là pour saut sur PC,